énormément on sacrifie tous les domaines de vie à côté si bien que des fois on peut se sentir seul dans tout ça et on a cette de perdre et se dire mais attends mais si je perds alors que je fais tous ces sacrifices et eh bien ça va être difficile donc on va voir aujourd'hui bah, justement comment on peut s'écouter pour pouvoir performer donc là je vais pouvoir vous donner l'exemple aujourd'hui d'une femme qui a fait les jeux olympiques nous on a travaillé après euh, les jeux olympiques ensemble puisque elle, bah, elle m'avait vu sur les réseaux sociaux elle a vu que sur les trois athlètes qu'on avait accompagnés les trois avaient été médaillés aux jeux et en plus de ça étaient hyper bien dans leur peau hyper joyeux en compétition chose que elle elle commençait à être vraiment bah euh, Aigri, des fois frustré, d'autant s'entraîner et là de voir qu'il y avait un petit plafond de verre. Donc, nous, déjà, ce qu'on a fait, c'est que euh, je lui ai dit à première séance je fais, ok, est-ce qu'il y a des il faut que tu fasses ça, je dois faire ça qui tourne en boucle Elle fait, bah ouais, carrément. Donc, je lui ai fait, le « il faut vient » vient d'où Ah bah, si je veux avoir mon objectif euh, qui est d'être championne du monde, eh bien, euh, je dois m'entraîner énormément. Donc là, on a vu que le « il faut », elle le mettait du coup, euh, c'était dû à son objectif qu'elle mettait sur un pédestal, donc elle se minimisait et donc elle se disait « il faut que je m'entraîne » et au détriment de tous ses domaines de vie. Alors qu'au fond, des fois, elle savait qu'il fallait qu'elle se, euh, bah, qu se repose, mais elle ne faisait pas parce qu'elle avait peur de ne pas être à 100% le jour J. Donc nous, déjà, ce qu'on a commencé à faire, c'est déjà de voir tous les inconvénients à son rêve dans tous les domaines de vie. Ah ouais, bah à cause de ça, je suis célibataire. Je développe pas ma deuxième activité qui pourrait cartonner à côté. Et en voyant tout ça, en fait, elle a vu que waouh. Ouais, mais en fait, c'est bon, il euh, y a l'objectif qui est là, mais même si j'atteins pas mon objectif, ça ne change pas ma valeur personnelle, ok Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu dis, il faut que je sois champion de France, champion du monde, champion d'Europe, champion olympique ou champion départemental pour valoir quelque chose, es en train de t'identifier à ton résultat et dès que tu t'identifies à ton résultat, tu en deviens esclave. Donc nous, juste en faisant ça, la fait paf, wow, ok, bah en fait, euh, c'est bon, euh, euh, du coup elle a eu l'enthousiasme et l'excitation qu'on recherche pour pouvoir performer et se dépasser et en même temps plus la peur d'échouer et du coup l'autorisation si elle s'est donné l'autorisation de se dire des fois c'est quoi là je suis fatigué allez je vais prendre une journée de repos et c'est ok avec toute l'expérience que j'ai acquis ces euh, dix dernières années bah là en fait mon corps il sait quoi faire et en, et en fait bah, le corps peut se reposer euh, pendant un moment et, et les habitudes sont toujours là et ce qui est intéressant à observer, c'est que le fait qu'elle s'autorise à se reposer un peu plus et développer l'autre activité qui l'inspirait énormément, eh bien, ça l'a, bah, ça l'a boosté justement en sport puisqu'elle a plus performé en s'entraînant moins. Et ça, c'est aujourd'hui, bah, plein de fois où j'ai pu voir ça avec des sportifs de haut niveau qui s'entraînent moins et qui performent plus. Pourquoi Parce qu'ils sont bien dans, la, dans leur basket et ils s'entraînent. Ok, donc as, dès que tu as peur de ne pas obtenir ton objectif alors automatiquement tu te minimises et donc tu es en train de sacrifier ce qui est réellement important pour toi et tu mets bah, trop haut ton objectif et donc ça devient contre productif c'est vraiment vraiment vraiment important de comprendre ça à ce stade aujourd'hui ensuite avec une autre athlète aussi bah là qui est en train de préparer les, les, les Jeux Olympiques euh, d'hiver elle pareil quand euh, à un moment donné c'était voilà euh, ouais, faut que je me couche tôt je dois me coucher tôt il faut que je me couche tôt avant les compétitions etc et moi je lui dis elle vient d'où cette idée là fait, bah là, ça, c'est un de mes préparateurs euh, physiques. Ok, et moi, je lui ai dit, euh, va voir toutes les fois où tu as peu dormi avant une compétition. Donc, on allait voir tout ça. Et euh, regarde les résultats que tu as fait, en fait. Et du coup, on a connecté qu'il y a des fois où elle a très peu dormi à des compétitions et elle avait performé. à l'inverse, on allait voir, va voir des fois où tu, euh, où tu as bien dormi avant les compétitions et que derrière, eh bien, tu as pas performé. Et elle en a vu aussi. Et donc, à la fin, elle a déduit que. Ah, en fait, c'est pas le nombre d'heures que je dors qui fait que je vais performer ou pas. Et du coup, bah, ce "il faut" euh, du préparateur physique est tombé et s'est dit "Bah en fait, c'est ok. J'ai le droit de me fiche la paix. Si je cogite avant les compétitions, eh bien c'est ok aussi. Il y a des fois où j'ai perfait. et si je m'endors, bah, c'est ok. En fait, c'est pas ça qui va me faire perfait ou pas. Donc c'est vraiment important à comprendre ça. Pourquoi Parce que puisqu'elle voulait, il faut absolument que je dorme 8 heures par jour euh, avant les compétitions dès qu'il y a le il faut vu que je veux obtenir quelque chose je me prive de l'avoir alors que là en se fichant simplement la paix en se disant bah c'est tu sais quoi je me couche alors que bah, bien sûr en étant raisonnable mais sans me forcer ça se dire que ça vient naturellement je m'endors bah tant mieux je m'endors si je pense tant mieux je pense et dans les deux cas c'est ok et moins et plus on va s'écouter et se dire de il faut je dois plus on va être nous-mêmes et plus on va être connecté à notre puissance. Donc vraiment vraiment important. Un, on descend l'objectif du piédestal et deux, on vérifie que, bah simplement d'où ça vient le fait qu'on ne s'écoute pas. Ok Quelles sont les autorités extérieures qu'on a perçues qui, euh, qui ont induit ce "il faut" et qui fait qu'on ne s'écoute pas Une fois qu'on a trouvé ça, on fait les dépolarisations inversées et ensuite, bah c'est cool, on peut y aller tranquillement. Et voici pour cette vidéo. Alors pense au petit pouce qui fait toujours plaisir